Gratulé Norge aujourd'hui c'est le 17 mai et c'est la fête nationale et c'est vraiment quelque chose par ici. Le 14 juillet le français peut gentiment aller se rhabiller, mais voyons ça tout de suite. Tout d'abord, que célèbre-t-on le 17 mai C'est le Grünslof Dagen, le jour de la Constitution. Il faut savoir que les pays scandinaves ont une histoire euh, quelque peu compliquée. Nota bene, je suis toujours partant pour une collab, hein. En très résumé, il y a eu diverses unions au cours du Moyen-Âge, différentes souverainetés, mais tout s'est à peu près tassé au cours du 16e siècle avec le passage sous la souveraineté danoise. Non sans quelques tensions avec la Suède, qui aurait bien volontiers étendu son territoire sur les fjords. Ce n'est qu'à la fin des guerres napoléoniennes que les choses ont recommencé à bouger. Le Danemark est initialement plus ou moins neutre dans l'affaire, mais suite à un jeu d'alliance, il est finalement attaqué par le Royaume-Uni, et ça va pas mal l'affaiblir. En 1814, le roi Karl-Johan de Suède en profite donc pour attaquer son voisin, le Danemark, et la Suède en sortira vainqueur, et réclamera ce sur quoi elle a lorgné pendant près de trois siècles, la Norvège. Ça me fait toujours marrer de voir qu'on peut s'échanger des pays comme ça, comme on se change des cartes Pokémon en fait. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Le gouverneur de Norvège, Christian Frederik, tente un coup en proclamant l'indépendance de la Norvège le 15 février et fait élire une constituante le 10 avril. Le 17 mai 1814, la constitution est adoptée par l'assemblée d'Eidsvoll. Au passage, cette constitution est pas mal inspirée de la première constitution française, de la constitution américaine et d'un mélange des pratiques qu'il y avait en cours en Europe à l'époque. Donc ça fait une constitution qui est pas mal démocratique et libérale. La Norvège se dote donc d'un gouvernement, le Sturting, et proclame Christian Frédéric roi. Si le gouvernement a le pouvoir législatif, le roi garde quant à lui un droit de veto sur les lois. Bref, comme on peut s'en douter, le roi de Suède apprécie que très moyennement la blague et met la pression militaire sur la Norvège pour récupérer son dû. Il obtiendra plus ou moins satisfaction le 14 août avec l'abdiction de Christian Frédéric et l'union des deux pays sous la coupe de Karl Johan. Cependant, la Norvège conservera une certaine indépendance et sa constitution. Les premières célébrations du jour de la constitution arriveront assez vite de manière non officielle, puis officiellement en 1827. Évidemment, cela est pris comme une action politique de défiance par la Suède et fort peu appréciée. Les célébrations resteront donc assez minimes, les choses se détendront peu à peu en 1844 après la mort de Karl Johan, puis totalement à l'indépendance de la Norvège en 1905. Bon après faut quand même pas mal relativiser, hein. la Norvège à l'époque est un pays très pauvre et le peuple a des préoccupations quelque peu plus urgentes comme ne pas mourir de faim par exemple. Mais venons-en aux célébrations. Vers 1870, cette journée est dédiée aux enfants. Enfin aux jeunes garçons dans un premier temps puisqu'il faudra attendre 1889 pour que les jeunes filles puissent les rejoindre. Les enfants défilaient donc en bunade, arborant des drapeaux, et puis petit à petit, les citoyens se sont joints au défilé, et de nos jours, c'est un énorme programme sur toute la journée, comportant plusieurs défilés, de nombreuses animations, le premier défilé étant toujours pour les enfants. Mais à côté de ça, chaque école a aussi ses propres animations, et les parents sont cordialement invités à participer à l'organisation et au bon déroulement des opérations. Comprendre que des tâches leur sont assignées et qu'absolument aucune excuse ne sera valide pour ne pas s'en acquitter. L'an dernier, une collègue était en charge de faire trois gâteaux, mais étant sur le terrain, elle pensait pouvoir y échapper. Que nenni On lui a rétorqué qu'il fallait qu'elle se débrouille, qu'elle confie les gâteaux à quelqu'un à l'avance, mais les gâteaux devaient être livrés. Mais si cette journée se résumait seulement aux enfants, ce serait simple. C'est évidemment beaucoup plus que ça. Déjà, pour vous donner une idée de l'importance du truc, plus de dix jours en avance, on commence à voir fleurir des articles spéculant sur le temps qu'il va faire, que ce soit dans la presse locale... ou la presse nationale. La météo est un sujet de discussion très important en Norvège, c'est pas juste un truc qu'on dit quand on sait pas quoi dire. Les magasins se parent aussi de drapeaux un peu partout. Et les stands de babioles aux couleurs norvégiennes apparaissent dans les rayons deux semaines à un mois avant le 17 mai. Le jour J, si vous êtes parent, on en a déjà parlé, c'est pas mal rempli. Mais si vous n'avez pas de jeunes enfants, bah c'est rempli aussi. On commence par se retrouver généralement pour un brunch entre amis et c'est là que commencent les hostilités. Pour les Norvégiens, c'est minimum le bunad. pour les autres, c'est le costard. Et arborer des couleurs norvégiennes de partout. La maison est évidemment aussi complètement redécorée aux couleurs norvégiennes, ce n'est jamais trop. Il faut savoir que les Norvégiens sont très fiers de leur pays mais ne le montrent pas, ça serait mal vu. Sauf pour le 17 mai et les rencontres sportives. Je vous ferai une vidéo à l'avenir sur le sentiment national en Norvège parce que c'est vraiment très intéressant. Sachez que si vous vous pointez en habit de tous les jours, clairement, vous passerez au mieux pour un touriste, au pire pour un rustre. Et on vous jettera des regards désapprobateurs. La plus haute manifestation de condamnation sociale par ici. D'ailleurs, de manière générale, il faut évidemment que tout soit propre. On va donc laver sa voiture, ce qui après l'hiver est pas mal pour enlever les dernières traces de sel. Les services municipaux vont aussi faire le grand ménage. Nettoyer les rues pour éliminer la poussière créée par les pneus cloutés ou éliminer le gravier dispersé pendant l'hiver pour éviter de glisser sur la neige. De nombreux dugnades sont aussi organisés principalement pour pouvoir nettoyer les détritus qui pourraient avoir été mis au jour après la fonte de la neige. Là encore, les dugnades ça vaut bien son propre épisode. Et finalement, une fois tout bien propre, on peut profiter des différents défilés, à commencer donc par les enfants, et puis il y a le rüsotogø des futurs bacheliers. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo sur le rüsotid, mais ça viendra parce que c'est probablement la tradition la plus folle qu'on puisse trouver. Et finalement, le Folk clôture les défilés. Ce dernier regroupe principalement les clubs et associations de la ville, ceux qui leur offrent au passage une bonne exposition. Bref, n'espérez pas échapper aux festivités si vous vous baladez en ville. Le 17 mai est vraiment spécial, c'est aussi un des rares moments où il est acceptable de faire du bruit. Rappelez-vous ma vidéo sur les festivités de fin d'année. Le 31 décembre est l'autre occasion où il est acceptable de faire du bruit. Il est même bienvenu de faire beaucoup de bruit. Cressel, pétard, corne de brume, vous choisissez. J'ai même vu des gens tirer des feux d'artifice. Alors que je le rappelle, hein, à cette période de l'année, il fait jour H24 par ici. Et c'est aussi un des rares moments où les Norvégiens interagiront volontiers avec vous, en étant sobres j'entends. Pour peu que vous leur lanciez le Gratuleram Dagen de rigueur Bref, si vous avez l'occasion de voir ça, ça en vaut carrément la peine. Pour finir, pour vous montrer l'importance du 17 mai et des parades dans les festivités, il y a deux ans, j'étais à longueur et absolument toute la ville s'est retrouvée dans la parade, y compris quelques touristes qui ne comprenaient pas toujours ce qui se passait. À nouvelle qui est pourtant majoritairement international, tout le monde se joint aussi au cortège. Par contre, les drapeaux autres que norvégiens, je déconseille, c'est plutôt mal vu. Et finalement, durant NICE en 2015, les collègues avaient organisé le défilé le plus septentrional sur la glace à plus de 80 degrés nord, en utilisant des boîtes pour faire des tambours. J'espère que cette plongée dans ce qui est probablement le jour le plus important de la Norvège vous aura plu. Et moi je vous dis à des bras C'est pas si difficile en fait.